Mesdames, Messieurs, nous attendions l'arrivée de son Excellence tchèque Chabout bin Nayat El Nayat. C'est le ministre d'État chargé de, des Affaires étrangères et de la coopération des Émirats arabes unis. Et voici comment nous allons travailler. Je vais faire un petit exposé. Pour introduire les débats et après, je donne la parole aux exposants. Je donnerai la parole en premier à Monsieur le Ministre d'État, à son excellent le Ministre d'État. Et puis je suivrai l'ordre qu'il y a sur le programme. Puis il y aura un discutant, Alain il Puis les autres discutants vont continuer. Monsieur le ministre, je voudrais avant tout saluer votre présence qui m'avait été signalée très tôt. Vos collaborateurs ont secoué l'IFRI et l'IFRI m'a presque réveillé en pleine nuit pour me dire que vous arriviez. Donc, nous étions honorés et nous sommes très honorés de votre présence. Pour gagner du temps, je ne vais pas exposer l'entièreté de la note de cadrage que j'avais prévue pour démarrer cet atelier. Il paraît que la note a été distribuée et je vais juste tirer un élément principal qui, est, qui a été une des conclusions que nous avions tirées à Marrakech à la dernière euh, conférence de Marrakech. Nous avons analysé l'État. Certains ont dit que l'État africain est faible. Et moi, j'ai carrément dit que ça n'existe pas, que c'est un appareil colonial que nous gérons. Et nous sommes tous unanimes pour dire que sans stabilité interne d'un État, il n'y a pas de progrès. Et il n'y a pas de réalisation de l'intégration africaine. Mais nous constatons que malgré les interdits portés par divers instruments internationaux, notamment ceux de l'OUA, ceux de la CDAO, portant interdiction des putsch et des ruptures de constitution, eh bien, la même chose se poursuit. Les putschs tous les jours, ou presque. Parfois même, on a eu récemment un putsch dans un putsch au Mali. Et tout récemment, un autre putsch encore en Guinée. Mais nous constatons que... Nous avons même eu coup d'État. Faisons la distinction. On appelle putsch lorsque un organe qui n'a aucune fonction politique arrive, balaye les, les institutions constitutionnelles et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en, en Guinée. On appelle coup d'État lorsqu'un organe chargé d'une fonction politique par la Constitution élimine tous les autres et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Ces deux modèles, on les connaît. Mais il y a ces dernières années un nouveau modèle qui est créé, qui est né on prend la Constitution, on s'appuie sur la procédure de révision qu'on édulcore, et puis on change la Constitution, on l'adapte à ce qu'on veut faire, et allez, on, sort, on augmente son pouvoir, on s'ouvre un troisième mandat ou un quatrième mandat. Et j'entends souvent les gens disent, parler de coup d'État constitutionnel. Les gens appellent ce procédé coup d'État constitutionnel, et je voudrais profiter de cette réunion pour soumettre à votre réflexion deux questions, à partir du fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a un putsch constitutionnel ou qu'il y a un coup d'état constitutionnel. Parce que quand c'est constitutionnel, cela signifie que c'est conforme à la Constitution. Alors, moi, j'ai deux questions clés. La première question est de savoir si on ne peut pas trouver une terminologie propre pour désigner... Ce procéder de contourner la Constitution pour s'attribuer des pouvoirs que la Constitution ne vous a pas donné au moment où vous avez prêté serment de président. J'ai trouvé dans les dictionnaire français deux mots, tripatouillage ou tripotage. Alors, les, les plus forts en grammaire et en lexicologie qu'il y a parmi nous peuvent nous aider. Deuxième question, c'est que les instruments nombreux, j'en ai rédigé, moi-même, à l'époque, dans les années 90. Ces instruments-là ont eu leur efficacité un temps et commencent à s'essouffler. Que faire En septembre dernier, à Accra, le sommet de la CDAO a décidé de revoir le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et les élections. Est-ce que il y a des textes qu'on doit revoir de ce côté. Voilà la grande question que, sur ce côté, je pose. Les autres questions sont les suivantes. La maladie Covid-19. Nous constatons, et nous avons entendu beaucoup d'exposés là-dessus, dans, dans les plénières qu'il y a eu, la maladie Covid-19 a fait plus, moins de dégâts qu'on ne le craignait en Afrique. Mais ça nous pose un problème de formation, d'unité sanitaire, ça nous pose un problème de production sur place des vaccins. Parce que on a constaté ces derniers mois que dans certains pays, les vaccins se sont trouvés périmés, ont été mal conservés. Alors, quitte Il faut un financement, cela demande un financement supplémentaire des économies africaines. Deuxième volet, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques posent à terme dans certaines régions de, de l'Afrique la question de l'alimentation. Il y a un bouleversement dans la production agricole en Afrique. Et au niveau de l'élevage, cela amène certains pays à vouloir changer... Le mode d'élevage. Comment élever les animaux Parce qu'on fait la veine pâturage, c'est-à-dire que les animaux, on les promène de pâture en pâture, là où l'herbe là où est verte, on les amène. Quand ça s'assèche ça ici, on les amène à 100 km ou 150 km plus loin. Et ça augmente les litiges entre éleveurs et agriculteurs. Si bien que certains États Envisage de faire, de provoquer une, d'organiser un élevage sédentaire. Le changement climatique accélère, le changement climatique, ajouté, ajouté à d'autres phénomènes, augmente et aggrave l'accélération de l'urbanisation qui entraîne un ensemble de problèmes concernant les ordures et autres. Et enfin, nous avons le terrorisme. Sur le terrorisme, je pose juste quelques questions. Pourquoi Pourquoi Les États africains ne peuvent pas s'organiser pour que leur propre armée puisse combattre le mal qui atteint ou qui attaque leur territoire. Pourquoi Deuxième question. Nous avons entendu, ces derniers temps, qu'un État voudrait recourir au mercenariat. Et là, je me pose une question, en un bon juriste, en bon internationaliste, je pose la question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un État africain a, peut légalement recruter des mercenaires Et a priori, je réponds non. Non, parce qu'il y a deux instruments. Il y a la convention de l'OIA incriminant leur mercenariat, son recrutement, son financement. Cette convention adoptée à Libreville le 3 juillet 1977 est déjà en vigueur. Puis il y a la convention de l'ONU sur le même sujet, adoptée le 4 décembre 1989 et en vigueur. Le Mali a ratifié. Alors, je vous soumets tout cela à votre réflexion et la liste n'est pas limitative. La méthode est que chacun s'exprime librement, nous allons recueillir les propositions aussi, les analyses et les propositions et cela sera recueilli et intégré à notre rapport.